Yes, salut guys, mon nom est JP bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, clinique mécanique numéro 2. Aujourd'hui, on va jaser de suspension avant. Plus particulièrement, je vais vous jaser de la nouvelle Zeb Ultimate 2023 et surtout comment -ce elle ce qu'elle se compare avec la version précédente. Alors, la toute nouvelle ZEB 2022-2023, donc la nouvelle version revue et repensée de la ZEB 2020-2021, qui était la première version que Rock Chalk ont sorti. Euh, plusieurs gros upgrades, euh, plusieurs choses différentes qui vont améliorer les performances de la ZEB. Première chose, le tout nouveau Charger 3.0 qui vient remplacer le Charger 2.1 juste ici, qu'il y avait sur les versions précédentes de la ZEB, la Pike et la Lyric, qui ont toutes les deux aussi été upgradées, mais aujourd'hui, on se seulement sur la ZEB. Donc le charger 3.0 va avoir un système de pistons flottants indépendants, donc qui viennent séparer le low speed compression et le high speed compression. Euh, avant chez Rockshock lorsqu'on venait changer, exemple, le high speed, euh, ça, allait, ça allait un petit peu changer le low speed sans qu'on le veuille. Donc les ajustements n'étaient pas totalement séparés. Maintenant, les deux ajustements sont indépendants euh, l'un de l'autre. Donc le nouveau damper est très très très différent de qu ce que je connaissais euh, sur la ZEP 2021. On a aussi le nouveau Airshaft Debonair Plus qui va nous tenir plus haut dans notre travel. Donc, euh, à partir du moment que je suis embarqué sur la nouvelle ZEB, j'ai vu une grosse différence versus la première version. Donc, qu'est-ce que je connaissais en termes d'ajustement en, en PSI, en low speed, en high speed et en rebond, euh, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, tu ne peux pas prendre tes ajustements de la ZEB mais ton première version et les mettre sur la nouvelle, c'est totalement autre chose et j'ai été le, le premier surpris. Euh, exemple au niveau du rebond, je roulais entre 4 et 5 clics de rebond sur la première Zeb. Sur celui-là ici, je vais rouler à deux clics, donc très, très, très différent. Euh, au niveau de la Zeb Ultimate, on a évidemment notre low speed qui va avoir 15 clics, notre high speed qui va avoir 5 clics. Donc, l'ancienne manière d'ajuster les Rock Chuck, qu'est-ce que j'ai toujours connu, c'est qu'on va Ouvrir le système au complet et on va rajouter un clic, on va ouvrir le low speed au complet, on va rajouter un deux clics au besoin. Donc maintenant, ça a totalement changé. Qu'est-ce que Rock Chalk vient suggérer? Ça va être de se mettre au milieu et de d'enlever un clic ou ajouter un clic, mais de ne pas partir de la position complètement ouverte et d'en rajouter sept. Euh, même chose pour la high speed, ils nous font partir à deux ou trois clics dans le milieu et en font retirer un, ajouter un au besoin. Après ça, prochain upgrade, ça va être les buttercups. Les buttercups sont un système anti-vibration qu'on va trouver dans le bas de la fourche. Donc c'est un petit système de haut-ring qui vient absorber la vibration euh, qui va se bâtir euh, dans la fourche. Donc qu'est-ce qu'on va filer dans le, dans le guidon, dans le headset, dans les poignets euh, Selon Rockchuck, la vibration est réduite d'à peu près 20%. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on va sentir dans les pistes? Oui! Totalement, honnêtement, euh, je suis le premier surpris à vous dire que oui, il y a réellement une différence de vibration entre la nouvelle version de la ZEB et la précédente. Euh, C'est probablement le feature que j'ai le plus remarqué et que j'ai le plus apprécié. Euh, un autre feature qu'on va avoir sur la nouvelle version de la ZEB Ultimate et la ZEB Select Plus, ça va être les euh, Air Pressure Relief Valve, dans un anglais très correct. Donc, euh, ça ici, ça sert à faire sortir la pression qui va se bâtir dans les lowers de la fourche lorsqu'on va changer d'élévation ou qu'on va avoir des gros changements de température. Euh, souvent, c'est plus quelque chose qui va être apprécié dans les très hautes montagnes. Donc, si on va à Whistler, si on va dans les Alpes, euh, si vous voulez Bromont, je vous dis, ça donne rien. C'est la même chose, mon Saint-Anne. Je le fais à l'occasion. Est-ce que je vois réellement une différence? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Euh, au Québec, je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir ça. Mais c'est un petit feature intéressant. Euh, Fox semble avoir été les premiers à avoir mis ça sur leur fourche. Rock Chuck sont arrivés avec ça par la suite. Je vous laisse faire vos, vos propres déductions. Mais c'est un petit feature qui est quand même intéressant euh, sur la ZEB et sinon dernier nouveau feature ça va être le système de lubrification euh, maxima dynamic plush donc un système de lubrification de l'interne de la fourche qui est beaucoup plus efficace que les versions précédentes euh, les bushings à l'intérieur de la fourche aussi ont été euh, grossis donc les bushings sont plus longs et ça diminue euh, la friction dans la fourche au niveau du feel euh, premièrement c'est une fourche qui est beaucoup plus ploche que la version précédente selon moi la ici qui était la première version, euh, elle avait un gros problème, surtout pour moi qui est un rider qui est très léger. Je paye 145 livres avec mon gear. Euh, C'est que la fourche manque énormément de, de sensibilité en début de course. Donc, si vous êtes quelqu'un qui pèse 170, 190, peu importe votre poids, ça ne sera pas un problème pour un, un, un rider moins pesant, pour une blonde, peu importe. Euh, je trouvais que c'était très difficile voire impossible d'ajuster euh, la zèbre donc même si mon low speed compression était ouvert au maximum euh, un, un feeling très très harsh en début de course euh, beaucoup de vibrations dans les mains dans les poignées dans, dans le guidon donc même avec un guidon en carbone euh, je n'étais pas capable d'avoir assez de sensibilité pour garder la fourche au sol pour avoir un, un bon début de course donc quelque chose que j'ai pu faire ça a été euh, de faire un petit upgrade ici d'une compagnie que j'adore qui s'appelle Vorsprung. C'est une petite pièce qui s'appelle le Luftcap. Euh, je vous en parlerai en détail peut-être la semaine prochaine. Je vais vraiment focuser juste sur ce petit système-là. Mais en gros qu'est-ce que le Luftcap fait, c'est qu'il vient grossir votre chambre négative, donc il va rajouter de la, de la sensibilité en début de course. Donc, en ayant fait cet upgrade-là sur la, la première version de la ZEV, j'ai adoré le feeling, maintenant j'étais capable d'avoir un bel ajustement. Mais si je ne mets pas ça sur ma ZEV, de mon côté, c'était à peu près impossible d'avoir un, un bon feeling et c'est quelque chose que j'ai lu il y a des dizaines et des dizaines de fois sur les différents forums, euh, sur Facebook, que ce soit sur Rock que ça soit nos différentes pages euh, Evil, Whitey, whatever. Beaucoup de monde avait la même critique euh, de la Zeb. Donc avec le love cap très bonne fourche. Mais sinon, de mon côté, ça ne fonctionnait pas. Donc, la nouvelle Zeb 2022-2023, ça c'est totalement parti, euh, la fourche beaucoup plus ploche en début de course, donc ça soit à cause des bouchons que ce soit à cause de, de l'huile qui a été changée, le système euh, Maxima. Euh, donc c'est soit la fourche semble offrir plus de support à mes strokes. Euh, euh, Meilleure sensibilité et eux-mêmes disent de totalement retirer les, les tokens de votre fourche. Donc quelqu'un qui va rouler à deux, trois tokens, essayez à un, peut-être même zéro, euh, ajuster la fourche, donc selon ce qu'ils disent, partir dans le milieu et retirer un ou deux, ajouter un ou deux plutôt que rouler totalement ouvert. Euh, du côté des points de vue négatifs, première chose, euh, ça peut paraître très, très, très subtil. Les clics de l'ajustement. Euh, du Charger 3.0 sont beaucoup moins notables que les précédents. Donc ici, on va avoir des petits clics courts et moins définis. Le low speed, on les entend et on ne les sent presque pas, versus le Charger euh, 2.0, 2.1, c'est-à-dire, donc beaucoup plus long, on sent vraiment le clic aller à son endroit. Même chose ici, on sent vraiment où est-ce qu'on l'ajuste. Pourquoi je vous dis ça euh, souvent, en vélo de montagne, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire On va rouler. Ah, me semble tel petit ajustement, ce n'est pas parfait. On a la main du guidon, on ajuste, on revient, on continue notre piste. Qu'est-ce que je fais avec la ZEP 2023 J'enlève ma main du guidon, je fais mon ajustement. Et lorsque j'arrête quelques minutes après, je me rends compte que je n'ai pas mis un clic. J'en ai mis peut-être quatre ou cinq euh, parce que l'ajustement est tellement subtil. Euh, on l'entend moins, on le «feel » moins. Donc, de mon côté, ajuster en roulant, c'est à peu près impossible parce que je vais rajouter deux 3 trois clics à la place d'en mettre un. Euh, si vous me dites que c'est quelque chose que vous faites jamais, aucun problème. Euh, mais de mon côté, si on va faire des, des pistes top to bottom, on essaie de faire des petits temps intéressants, c'est certain que je ne pas deux minutes pour faire mon ajustement. Je vais juste enlever la main faire l'ajustement revenir. Euh, mais souvent, je vais plus euh, mélanger les affaires que de faire de quoi d'intéressant. Je vais aller chercher trop de clics d'une shot. Donc, c'est quelque chose qui est très tenant du, du Charger 3.0 de mon côté. Et sinon, un autre petit point négatif que je dois malheureusement critiquer sur la nouvelle ZEB. Regardez ici, il manque quelque chose. Si on compare avec l'ancienne, regardez, on va avoir le Sagometer sagometer, c'était un, un petit ajustement très, très pratique pour pouvoir calculer notre sag. Donc, on ajuste notre pression d'air et euh, on vient s'ajuster avec le, le graphique sur la fourche. Donc, malheureusement, RockShox ont retiré le sagometer euh, de leur fourche. Euh, J'ai jasé avec euh, RockShox, juste ici. Je leur ai demandé euh, pourquoi est-ce qu'ils avaient retiré le sagometer. Ils m'ont répondu, donc je vais vous le dire en anglais, je vais le traduire par la suite. Uh, based on a new suspension platform, our 2023 fork should be using Trailhead, donc leur, leur application sur le site internet pour ajuster. Uh, Order chart on your fork as a starting point, blah, blah, blah, blah, blah, and then dying to feel uh, from there instead of just rolling on sag. Ultimately, we want to find uh, what feels best for you instead of just rolling on a cette rule. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en gros? C'est qu'ils ne veulent pas qu'on se serve seulement euh, du sag pour venir euh, ajuster notre fourche. Euh, ils veulent vraiment qu'on se base sur l'ajustement ici qui va être suggéré donc exemple à mon poids entre 140 et 160 il suggère entre 50 et 59 PSI et par la suite on va ajuster les ajustements de low speed et de high speed comme on veut donc ils veulent pas seulement qu'on utilise le, le sagometer puis dire ok c'est beau c'est parfait euh, je trouve que c'est pas une réponse très très satisfaisante de mon côté Selon moi, je pense qu'il voulait juste éviter d'avoir imprimé deux, deux types de station différents. Mais tu sais, on a quand même des bonnets ici et si on n'a rien. Peut-être que c'est pour ça. J'ai pas la réponse officielle, mais très déçu d'avoir vu le, le sagometer partir du côté de Rock Jack. Donc, après vous avoir jasé un petit peu de, de la nouvelle version de, de la Zeb versus la précédente, la question que je voulais vous poser, la chose que je voulais vous répondre, est-ce que ça vaut la peine de changer son ancienne Zeb pour la nouvelle? Je dirais que non. Honnêtement, à mon humble avis, j'ai euh, la chance d'avoir pu rouler les deux fourches back-à-back. J'ai échangé euh, l'une contre l'autre durant la saison précédente. Et autant que je trouve que la nouvelle Zeb a des très bons features, que ce soit le nouveau euh, Charger Damper, que ce soit le nouveau Debonair Air+, Plus, que ce soit les nouveaux Buttercup, euh, c'est une fourche phénoménale. Mais est-ce que c'est assez des grosses différences pour vous débarrasser de votre ancienne Zeb, aller chercher la nouvelle? À mon avis, non. Pourquoi? Euh, la ZEB est une fourche quand même très, très, très performante. Quelques petites choses qui pouvaient être améliorées, évidemment. Et c'est ça qu'ils font d'année en année. Mais ils ne vont pas réinventer la roue. Ils ne vont jamais arriver avec de quoi de « Oh my God, c'est totalement nouveau! » Non, ils vont toujours juste faire des petits ajustements, des, des petits changements qui, au final... Euh, D'année en année, ça va toujours augmenter euh, la qualité de la fourche, la, la manière de l'ajuster. Mais est-ce que vous vous débarrassez de votre 2020-2021 pour aller chercher la nouvelle? De mon côté, ça serait non. Il y a quand même des petits trucs que j'aime un petit peu moins. Comme je vous dis, euh, le, les clics du charger, le sagometer qui a disparu, un petit peu tenant de mon côté. Et euh, c'est certain que l'ajustement du, du nouveau charger est très différent de qu ce que je connaissais. Donc... Si vous pensez vous débarrasser de votre zeb, aller chercher une nouvelle et changer totalement le comportement de votre bike, oui, ça va faire une différence, mais ça reste assez minime. Donc je crois que la, la scène zeb 2020-2021 reste une fourche phénoménale, même avec le petit upgrade qu'on peut faire du Love cap que je vais vous parler en détail la semaine prochaine. C'est une fourche qui va rester très très bonne pour des années à venir. Mais c'est le fun d'avoir une nouvelle version de la zeb de la part de Chuck.